Cette performance remarquable, et cantonnable. Même Saïd Omané est très content, très très content depuis sa position aujourd'hui. Il doit être très très fier de l'appréciation de, de ce soir. Sénégal, Pays-Bas, euh, c'était donc 0-0 pour le premier mi-temps et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et moi je suis content, comme Saïd Omané je suis très très content aussi. Et euh, vous savez, Sissi a essayé quand même de changer un peu le jeu, essayé de voir comment il peut faire pour améliorer l'avenir euh, voilà, Et prétendre avoir une victoire époustouflante Donc euh, remise en question, beaucoup d'autres talents et puis euh, ça va le faire, en tout cas c'est pas mal comme jeu Vous avez bien fait, vous avez bien commencé Cette deuxième année je pense qu'il n'est pas là mais son esprit sera toujours avec vous et vous accompagner pour la suite de cette compétition, bah merci, merci et merci